Chers habitants de vos sentences, nous voyons tout, savons tout, sommes partout. Notre emprise sur la ville s'étend du jour en jour. Notre volonté est sans détour. Que l'ennemi du peuple se soumette, sans quoi nous vous réduirons en miettes. Nous sommes la main.